Massa, massa, massa, massa. Et maintenant qu'on a teasé, pourquoi tu veux sympathiser Je veux faire la monnaie comme Élisée, j'ai le but quand j'ai bien visé Négros, j'ai la dalle et tes os, je vais les briser Flamme de mes fils que j'ai maîtrisé Et je me rappelle de tous ceux qui méprisaient En fait, sur mon sûrement Comme coléra, je t'écoute pas, je suis trop tous vos commérages Petite salope, écoute quand on pérage Je sais que la magie m'a fait danser l'opéra J'aime dans le bordel, c'est qui la suite me dans le bordel, j'aime dans, dans la suite.